Bien merci. Ibo Simon, ça représente quoi bah? Ben Ibo en principe c'est un bon. Depuis petit, envoye envoye Ibo. C'est à dire quand il était plateau, mon mari Ibo était à Radési, Radési c'était encore encore donné. Et Radési t'as trouvé que Ibo Ibo était ouais. Mais premier bilan qui extrêmement c'est Ibo, c'est le premier pour qu'on va une ça avec les Lux, Guadeloupe et puis par la suite, ton toniversémenté, aussi, c'est qu'à romano, montre que il n'y a rien de vrai, le style que nous nous tais connait, romano. et par la suite de là, on a toujours été à approcher de lui pour des caillouadesz, pour parler veille, et puis par la suite il est en France et ensuite, il vient retourner, a ici Canal 10, et depuis on a toujours été à soulever, parce que en quelque sorte, dans cette équipe, il doit sentir qu'il était une des paroles véridiques, mais que nous nous avons ressenti ça mais nous pas dit pas ça faut Et lui, lui par la bien d'ailleurs il pas dit ça Pardon. le fait que est pas il va mettre à en là la il mérité il, il mérité même il a dit que après vélo c'est deuxième homme qui vient coucher là donc ça ça justifie que place là ça faut vraiment mérité pour venir coucher là pas n'importe qui nous vient décider venir coucher là donc il mérité mais là mais puisque dit après c'était unique pour la Guadeloupe. Nous parlons, nous payons des bouscimon. un mot pour parler des bombos, on sait le seul mot. C'était un, c'était un combattant. Yes. Pourquoi là, ce soir-là Ben, à la main, nous, on nous regarde Guadeloupe là, parce que nous hein? quoi ça, Ibo, Ibo, c'est un grand nég. N'importe quoi ça, Ibo, c'était, c'était, c'est un grand de Guadeloupe quoi. Et moi, j'étais là, j'étais là, parce que... Mettre, mettre Ibo Simon là, comme ça, à la place, il mérite Oui, il mérite ça même. Mais j'ai trouvé pendant le monde là. Pour pour pour ça, pourquoi j'ai faire pour payer là ça Parce qu'elles sont beaucoup à représenter la nation Gwagloup, le Absolument même, c'est ton vrai nègue même. Vous voyez, j'ai témoignage à nos amis à moi, qui Dago, j'étais là, j'étais là, parler là, midi là, j'étais là, j'étais ibo ibo ouais ibo Afrique, en moi, en tant que je en France, avec Guy Conquête, j'avais Polo Amintas, c'est là que je connais Après, je suis à Guadeloupe. Je tout le monde était en il était à bicyclette. Et moi, j'ai la de Deb, j'ai été là, en petit moment, mais ce moment, beaucoup ce mais j'étais en ce moment, moment, en ce moment, en ce ce moment, c'est pour ça qu'on ne justement bon, tout ça tout ça est fait avant quoi. Un mot pour présenter, représenter les mots pour vous Pour vous. On parle à c'est un acte fondamental. C'est celui qui est fondamental même. C'est ça qu'on qu dit. Le... Bah, et on va que nous devons notre consent. On en dire que c'est un bon côté. Le c'est vraiment un acte fondamental. Okay. C'est bon. Mais, merci. Oui c'est bon. Quel est Oui. C'est ça. Et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 Un mot, s'il fallait un mot pour présenter Ibo Simon, ce serait combativité.